Lorsque l'on efface un document, donc un clic droit supprimé, il se retrouve dans la corbeille, ce qui peut au bout d'un moment prendre beaucoup d'espace. Donc on fait un clic droit sur la corbeille et on sélectionne vider la corbeille. Un petit panneau nous demande si on est sûr de bien vouloir vider la corbeille et on accepte.